Alors et euh, c'était pas un cadeau hein, que, que pour, de vous donnez Pour, pour démarrer de la de ta... saison, voilà. comme ça. Mais on va commencer par prendre de vos nouvelles. Comment s'est passé votre été à Marguerite eh ben, Moi, très bien. Et vous, <rire> comment ça s'est passé un pec. Hein, Parce qu'on ne s'est pas vu avant l'émission, donc on prend un peu euh, comme ça des, des, des nouvelles. Bah, écoutez, moi, j'ai super été, vraiment euh, excellent. Euh, des festivals et spectacles. Euh, J'entends qu'on parle de crise de foie aussi. Euh, mm -hmm. À un moment donné, j'ai repris trois fois du couscous et euh, je <rire> voilà, pense que j'ai frôlé comme ça euh, euh, la l'acédie. Euh, C'est vrai que même si on en préparant cette chronique, j'ai pas complètement euh, compris euh, ce qu'était l'acédie. Euh, mais de ce que j'en ai compris, j'ai pas fait euh, d'acédie. Hein, euh, c'est bien déjà. Voilà, c'est super, hein, même si euh, j'ai bien compris que c'était quand même plutôt au niveau spirituel. J'ai cru à un moment donné, euh, j'avais plus du tout envie de prier, euh, je me suis dit, ah ça, ça c'est un coup de l'acédie, c'est sûr. C'est signé. Euh, c'est signé, effectivement. Ben, en fait, non, j'étais juste la flemme. Euh, mais vous me direz, entre la flemme et l'acédie, il n'y a pas grand-chose, hein. la, la frontière est fine. Churchill, il disait qu'entre la civilisation et la barbarie, euh, il n'y a que cinq repas. Histoire de, de dire que bah, en fait, si le peuple est privé de manger comme ça pendant l'équivalent de cinq repas d'affilée, bah, il devient capable de tout. Et rapport, bah, ouais. je, là, je suis sûr que c'est un peu pareil. Entre la flemme et la cédie je suis sûr qu'il n'y a pas plus de cinq prières. C'est certain. En festival aussi, à un moment donné, j'ai découvert un groupe comme ça qui provoquait pas mal la cédie <rire> euh, Vous connaissez <rire> Non Bon, sinon, plus sérieusement, je pense que, euh, histoire d'aller plus loin sur le sujet, il faut revenir un petit peu aux fondamentaux. J'étais un peu distrait pendant le, euh, la, la définition tout à, à l'heure du, du, du père, euh, mais « assez dit », on est tous d'accord qu'en grec, ça veut dire « assez de Dieu hein, »,« assez dit »,« assez de Dieu ». Excellent Alors, je ne sais pas où est-ce que vous avez trouvé cette définition, euh, mais comme on l'a vu avec le père Donneau, ce n'est pas euh, vraiment ça, ça vient du grec, hein, ça veut dire « ne pas prendre soin de. C'est malin, ça m'arrive, de, de faire remarquer ça à l'antenne. Hein. C'est pour démarrer l'année, ouais. pour vous C'est pour la Cédille, là, dit, là hein, <rire> de ne pas prendre soin de, des chroniqueurs. Bon, en tout cas, euh, dans mes recherches, j'ai pu voir que... Euh, bah, en fait, voilà, c'est ça, c'est quand on ne prend pas soin mmh. de son âme. Euh, en même temps, euh, prendre soin de son âme, ça ne prend pas à l'école. Hein. Euh, en tout cas, pas dans mon école. Euh, <rire> et et c'est un peu pareil partout, euh, c'est-à-dire que sur Internet, j'ai fait des recherches, j'ai trouvé, trouvé plutôt plus de documentation pour prendre soin de mon ficus que de mon âme. <rire> bon, du coup, si vous voulez des conseils en ficus... Bon, remarquez, je ne les ai pas lus non plus. Hein. Euh, <rire> bon, en tout cas, il y a une chose que je remarque chez moi, euh, peut-être chez vous aussi, c'est que c'est quand même plus facile et plus naturel de pencher du côté de la sédie, c'est-à-dire qui est euh, qu une forme finalement de chaos spirituel, hein, euh, si on peut dire, plutôt que de construire euh, de l'ordre dans sa propre spiritualité. Mm -hmm. euh, le, le comble, c'est que paradoxalement, la sédie peut découler de la quête dans trop plein d'ordre dans notre spiritualité, un petit peu comme une forme de découragement ou d'effondrement. Peut-être dû au fait que euh, d'essayer de, de, de, de bâtir, de chercher à, à construire sa spiritualité avec ses propres forces. L'acédie, elle touche euh, notamment les moines, a vu, Alors, ouais. je pense qu'on va en reparler tout à l'heure, euh, ce qui peut sembler contre-intuitif, en fait, euh, oui. comme ça. Mais de ce que j'ai compris, ah. l'idée ne serait pas de chercher une forme de compromis mou, comme ça, entre un ordre spirituel et le chaos, mais plutôt une radicalité, un nouveau chemin, bah, finalement, peut-être celui de Jésus. Et je vais m'arrêter là, Marie, je vais m'arrêter là-dessus, parce que, bah, du, pour le coup, je pense que j'en ai assez dit. Bravo, Amaru, <rire> Kazna.